Bonjour Noémie Lefebvre. Bonjour Daniel. Alors on va parler de votre nouveau texte qui n'est pas encore paru d'ailleurs, il va paraître dans quelques temps. Et je dis texte, mais je devrais mettre au pluriel. Ce sont deux textes en fait qui s'inscrivent dans les, une édition chez Vertical. Le premier parle et le deuxième tétoie Alors déjà, on est, euh, on est déjà embarqué dans une histoire de, de paradoxe, hein, de, de communication un peu étrange. Le lecteur serait un peu mal avisé de ne pas lire tout de suite la deuxième partie Je crois qu'il faut enchaîner les deux, comme on enchaîne deux épreuves sportives Oui, en fait, c'est deux textes qui ont un statut un peu différent, puisque le premier, c'est bien une fiction, ouais. et le second, c'est une sorte d'essai avec des formes presque universitaires de l'essai sur cette fiction. Donc, « Tais-toi » est une ouais. réflexion un petit peu euh, voilà, poussée sur, sur « parle euh, ». On va peut-être passer à faire comme ça, à construire comme ça, sachant que Tétois casse un tabou, hein, c'est pour ça que ça s'appelle Tétois, c'est qu'un un tabou qui est euh, très légitime, en fait, qui a une vraie légitimité historique, c'est de, de, de ne pas laisser l'auteur commenter son propre travail. On en parlera tout à l'heure, effectivement. Alors, Pâle se présente comme euh, une sorte de dialogue troué, de dialogue raté, puisqu'il y a un personnage qui prend la parole au tout début, qui demande « est-ce que je peux commencer ?» Et puis, euh, il est invité à parler, mais en fait, on n'entendra jamais sa voix. Et donc, il y a une suite de phrases, comme ça, de, de, de commentaires. De... Et on, on peut se demander, voilà, ouais, qui sont les… Alors, ces personnes parlent, on ne sait pas combien elles sont exactement. Et on peut se demander qui, qui est ce « nous » en fait, donc, effectivement, qui effectivement parle à la première personne du pluriel. Je me suis la question, c'est un cœur moderne, c'est la Vox Populi, c'est on, c'est les gens, c'est qui parle en fait. Mais si je le savais, je l'aurais indiqué dans le texte. Visiblement, c'est une assemblée qui a qui a pour euh, caractéristique d'être une assemblée qui souhaite euh, être unanime, faire euh, faire cœur, figurer comme euh, un ensemble social euh, harmonieux, harmonique, avec de temps en temps dans cette harmonie des, des voix qui nous semblent un peu plus singulières, qui me semblent comme des échappées un peu mais finalement toujours ça re rentre dans un ensemble finalement très euh, très cohérent, très très policé, voilà. Donc, on pourrait imaginer que c'est une sorte de surmoi aussi, hein, qui fait taire la personne. On peut imaginer que c'est une assemblée familiale. On peut imaginer que c'est une, une sorte de tribunal social. On peut voilà, on, on peut imaginer ce qu'on veut. Cette personne qui ne... On peut pas dire d'homme de femme, on ne sait pas, il n'y a pas de genre. Hein. Cette personne qui ne parle pas, on lui reproche euh, voilà, d'être trop attentif au coucou dans un jardin. Il est question de petites tuer en argent. Euh, euh, donc il est question, au fond, d'un réel, euh, on va dire, un petit peu futile, alors que les propos tenus dans le, par les personnes, par le cœur, euh, touchent à des sujets extrêmement importants, de l'état de la planète, de l'état de notre monde, de la violence, de, de l'injustice, voilà, donc il y a une espèce de, de, voilà, de choc comme ça entre le réel et le langage. Oui, en fait, c'était une façon aussi de, de parler un peu de nos postures très communes, hein, très, très courantes et à, auxquelles je n'échappe pas du tout, euh, qui sont celles de, de nos indignations, de nos colères contre euh, l'état du monde, de nos façons aussi de, de, de résister, euh, en tout cas en parole, euh, à la dégradation de, de l'état de la planète, aux injustices, etc. Et puis en même temps… Euh, à la façon dont on tient quotidiennement à des choses qui sont qui peuvent nous paraître dérisoires euh, par rapport à ces à ces grandes questions quasiment à la fois politiques mais aussi parfois métaphysiques et, et qui sont euh, ben en fait comment on va euh, faire un inventaire se partager des objets euh, décider finalement d'une simple petite cuillère donc euh, c'est cette espèce de dérision ce contraste en fait en, entre les les façons dont on doit euh, on devrait en fait s'investir et, et se, se, se, se passionner pour des, des choses futiles pendant que le monde part en sucette. Alors, la dérision, elle tient aussi au fait que cette voix, ce cœur, euh, fait beaucoup référence, invite beaucoup de, de penseurs dans sa réflexion. On, il y a Descartes, il y a Proust, il y a, il y a, voilà. mais en fait ils ne les ont pas lus. Il y a aussi cette de superficialité des discours. Oui, après je pense que c'est euh, aussi quelque chose que, que chacun peut ressentir, c'est qu'on n'est jamais assez expert en littérature pour être sûr, Bon, sauf les gens très très diplômés, qui ont fait des parcours pas, pas croyables, c'est difficile de se sentir expert tout à fait quand on parle de Descartes, quand on parle de Proust, à moins d'être très prétentieux et un peu indifférent à la complexité de la pensée, etc. Donc, euh, en fait, simplement là, ces, ces personnages, ils avouent euh, leur fragilité intellectuelle et ils essayent quand même, et c'est ça que j'aime bien chez eux, qui me les rend euh, euh, très proches, ils, ils essaient toujours ils essaient toujours à penser. Hein. C'est un peu des bouvards et Pécuchet. dans ce sens-là, c'est que qu'ils ne laissent jamais tomber, ils veulent essayer de… De, de réfléchir avec Rousseau, avec Descartes, avec Proust, avec euh, euh, Flaubert, euh, avec tout un ensemble de figures qui sont aussi notre héritage occidental et avec lequel on doit faire pour, pour penser on a besoin de ces grandes figures. Vous avez prononcé un mot extrêmement important, c'est Flaubert, puisqu'il est beaucoup oui. question de lui dans… C'est le fil conducteur en fait, du début du deuxième texte, et toi Et Flaubert a des idées très arrêtées sur le fait de commenter son propre texte. En fait, euh, bon, moi j'ai une histoire un petit peu personnelle avec Flaubert, je, Voilà, ce qui, ce qui se voit dans le livre. Hein, j ai, j ai, je, euh, à la fois, je suis absolument pas du tout spécialiste de Flaubert, mais j'ai une passion quand même pour euh, un intérêt vraiment euh, à pro, très profond pour Flaubert, et en particulier euh, pour le Flaubert euh, attaché à la Normandie, au territoire normand, qu on, qu on, qui paraît dans Madame Bovary, etc., donc quelque chose qui est très… Euh, voilà, que je ressens comme quelque chose de presque physique, de presque personnel. Alors ça va beaucoup trop loin, ce n'est pas, pas du tout rendre justice à Flaubert. Mais du coup, ça m'intéresse beaucoup, ce qu'il dit aussi sur euh, le, la nécessité pour l'auteur de se taire. Et, et j'ai évidemment mis en lien cette question-là avec euh, ben voilà ce que je pouvais savoir sur les théories oui. romantiques allemandes de l'art et le, de son autonomie. Et cette question-là de l'autonomie de la littérature par rapport au réel, bon, c'est une question qui est, que je n'ai pas résolue euh, du tout, et qui en tout cas, que, que pose Flaubert avec force et auprès de ses amis de façon privée, mais de façon assez forte, en disant qu'il faut éviter en fait, de, en tant qu'auteur, de parler de son propre texte. Vous, vous y prenez par une, euh, un moyen tout à fait intéressant. Vous, vous définissez votre propre texte parce qu'il n'est pas. Ce n'est pas un roman, ce n'est pas de la poésie, ce n'est pas du théâtre, ce n'est pas du cinéma. Alors, le lecteur risque d'être fort embarrassé pour dire ce que c'est Oui, je le suis aussi. Je suis aussi embarrassé pour dire ce que c'est. En fait, je sais très bien que tout lecteur a besoin d'un cadre de lecture. C'est normal, nous avons besoin de cadres pour comprendre, pour, pour poser les informations qu'on reçoit, les, les significations qu'on reçoit par rapport à un ensemble cohérent. Et là, j'ai un peu, avec ce, cette fiction, euh, bah, je n'ai pas trouvé de cadre adéquat. Donc, il faut que je puisse chercher des cadres de lecture éventuels, et puis que j'explore les relations qu'il peut y avoir avec ce texte. Donc c'est à ça que j'ai essayé de, de me prêter dans ce, ce deuxième texte. Et toi, c'est de, de comprendre ce que j'ai fait par rapport à un, un, un ensemble de cadres de lecture qui sont bien connus, bien répertoriés euh, poésie, théâtre, euh, scénario. C'est poser ce texte par rapport à des usages euh, de lecture possibles. Est-ce que ça ne donne pas de ce fait une grande liberté au lecteur, je trouve oui, mais la liberté n'est pas forcément un cadeau. Hein Donc, euh, la liberté n'est pas forcément euh, facile à vivre, elle peut être très dérangeante. Donc, euh, moi, j'aime bien forcément euh, me dire que le lecteur est très libre. Ouais, effectivement, il l'est. Euh, mais parfois, euh, il faut, comme, un peu comme des parents euh, bienveillants, euh, dire « vas-y, tu peux y aller, prends, le, prends ton vélo, pars à la campagne, roule tout seul euh, ». C'est cette espèce d'encouragement-là aussi… Euh, dont j'avais besoin moi aussi pour propulser mon propre texte, je pense. Est-ce que vous acceptez de reconnaître que ces deux textes sont à la fois extrêmement euh, intelligents et drôles ah ben, J'aime beaucoup ce que vous dites, là. <rire> J'aime beaucoup euh, qu'on me dise que mes textes sont intelligents et drôles, je l'espère. Je ne peux pas le dire moi-même, ce serait quand même très tôt, une grande prétention. Mais en tout cas, je me suis amusée à les fabriquer et… Euh, en tout cas, ils sont, dans, ils sont dans un espace qui est d'abord celui de, du jeu rhétorique, de, du jeu du langage. Et, et ces jeux avec la langue, elle-même avec le langage, avec les formes, c est, est, ce jeu n'est pas gratuit. C'est un jeu qui a des, des, des conséquences dans le, dans le réel. Voilà, c'est ça qui m'amuse aussi toujours de chercher, c'est en quoi en fait la… Euh, l'isolement même du langage dans sa, dans sa propre sphère va fabriquer quelque chose qui, est, qui interroge très fortement notre rapport au réel. Ça, c'est est quelque chose qui, est, qui me plaît, en fait, qui me plaît beaucoup. Merci. En tout cas, nous ne nous sommes pas tués. Nous avons parlé pendant presque 12 minutes. Merci beaucoup, Noémie feuille Merci Eh ben Merci à vous.